Hey, bienvenue dans ce vlog octobre tout le long du mois d'octobre de faire une petite session de vlog. Un peu journalier, même si je pense que le rythme sera pas forcément hyper régulier. Mais voilà, j'avais envie d'essayer de vous proposer ça pour la première fois sur la chaîne. Mais l'idée, voilà, c'est de chiller ensemble, de vous occuper, de m'occuper aussi. Et puis voilà. Là, je vous parle en voix off, mais je vous parlerai en live durant quelques moments de cette vidéo. Et puis je vous ferai un petit update de ma vie. Vous verrez qu'il y a des petits changements à venir. Voilà, en attendant... Let's chill together. Après cette petite session de montage vidéo, je cherche quoi me faire à manger pour l'Europe de midi. Toujours une mission compliquée, surtout quand on n'a plus rien dans le frigo. habillée pour aller en course vraiment ça va être l'effort du jour quand je reviendrai je prendrai la caméra pour vous parler un petit peu mission accomplie pour les courses déballé devant vous pour que vous ayez une distraction visuelle et en même temps je vais blablater voilà clairement on n'est pas sur un contenu hyper intéressant mais hey, c'est les d'octobre d'accord si vous êtes là pour voir des gens qui ont des vies passionnantes et la mille chose à vous montrer c'est pas la bonne chaîne je vais avoir pas mal de changements professionnels en ce moment ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez sûrement que je suis libraire et je viens de quitter la librairie dans laquelle j'étais depuis plus d'un an. Donc je suis contente, pour diverses raisons, même s'il y avait des trucs dans cette librairie que j'aimais bien, et notamment le quartier et tout ça. Mais, dans l'idée, je vais reprendre le travail en librairie au mois de décembre, pour un nouveau truc, une nouvelle aventure. Mais d'ici là, j'ai deux mois où je fais rien. Enfin, presque. Puisque j'ai deux jours de tournage la semaine prochaine, en effet, j'ai fait faire de la figuration dans une série américaine. Je vous en reparlerai vite fait quand le moment sera là. Et sinon, bah, je cherche aussi pour faire d'autres petits castings durant les deux mois à venir. Et j'irai dans un Monoprix ou un Super quelque chose comme ça. Voilà, demander s'ils si ont besoin de caissière pendant au moins deux mois. Le but avant tout, c'est que je me repose, que je prenne un peu de temps pour moi. Et que je repars sur des bons chapeaux de roue pour décembre. Ce chocolat, vraiment, cette marque. Incroyable, incroyable. En fait, c'est tout ce que j'avais à vous dire, globalement. Donc, je vais juste dévaler mes courses maintenant. Voilà, je vais pour des mouilles chinoises, parce que... Bah, pourquoi pas de temps en temps. Des carottes. Je vais essayer... Ah, oh, j'ai oublié d'acheter du lait. Parce que j'ai acheté ça, là, du mois-ci. J'en ai jamais mangé. Enfin, si, peut-être une fois j'avais envie de redonner sa chance pour varier mes petits-déj' Mais j'ai oublié le lait, c'est pas grave, on ira en chercher plus tard Ma drogue number two, les cris sproles, je pourrais passer ma vie à manger ça Le pain de mie, le pain de mie Le jus d'orange, il n'y a plus que celui-là que j'arrive à boire toutes les autres marques Je les trouve trop sucrées. Ce qui est un peu ironique quand on sait que ça appartient à Coca-Cola, innocent, mais... Que voulez-vous Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire Oui, bah le vlog top, vous n'allez pas avoir un contenu extraordinaire, mais vous aurez des petites updates de ma live de tous les jours. voilà. Je ne sais pas si je ferai des vidéos genre vraiment tous les jours pour le vlog top. Ce sera plus selon mon temps dispo. Et si vraiment je passe une journée à juste rien faire, peut-être que je chimerai sur deux jours ou trois que vous n'ayez pas un contenu de trois minutes de moi en train de jouer ou de lire. quoi. Je ne sais pas, on verra ma passion pour les pommes noisettes hi hi. en tout cas c'est sûr que mes deux jours de tournage j'aurai pas le temps de filmer enfin de filmer, de monter en tout cas parce que ça va être vraiment journée complète je crois que c'est 6h30-20h et 10h30-21h je sais plus mais... Ah. donc j'aurai pas le temps de faire du montage je pense entre au moins ces deux journées et comme je vous l'ai dit on verra le laptop combien de temps, combien de vlogs et... et puis voilà ma passion depuis mon enfance Hein, les cordons bleus. Sachez d'ailleurs que je collectionne les magnettes Je ne sais pas si je vous les ai déjà montrées en vlog, les mais... fameuses magnettes département, mais regardez. C'est pas beau J'en ai quand même pas mal, hein on est bien. <rire> Donc, comme je vous ai montré sur le poste d'avant, un Chris Rolls, un carré de chocolat et je rajoute un mini brownie. Voilà. On va se faire une petite session Disney Dreamlight Valley aussi, tout en continuant le montage vidéo que j'ai commencé tout à l'heure. Comme le nom l'indique, je vais vous faire un petit tour de mes bibliothèques, vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, puisque j'ai récemment réaménagé le tout. Ouh, finalement, mon montage m'a pris plus de temps que je le pensais, donc j'ai pas eu le temps de jouer. Je pense que je vais m'y mettre juste après, là je vais me préparer à manger d'abord. Pour ce soir, puisqu'il est déjà presque 20h, et puis, à ma foi, je vais chiller un peu devant YouTube. Et puis, on va geeker. Voilà. <rire> Peut-être regarder un Blu-ray aussi, je sais pas encore. Faut que je profite de mon voilà. Premièrement, on va se changer malgré ce temps pourri. <rire> j'adore, j'adore cette chemise que j'ai créée. Je vais, je vais vous montrer tous mes vêtements personnalisés, franchement. <rire> ce gilet la reine des neiges, je pense que c'est ma pièce maîtresse pour l'instant. Genre, je sais pas, il est simple, mais il est trop beau. Enfin, moi, j'en suis amoureuse, perso. Je le veux dans la vraie vie. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait Bon, j'ai fait un t-shirt Stitch. C'était mon premier essai, assez normal. Ensuite, j'ai fait ce t-shirt Viana, Pareil, simple. Niveau jersey, j'ai fait un pull un peu dans l'esprit de Vanellope des mondes de Ralph. Et j'ai fait aussi ce jersey Ratatouille. J'essaie de vous zoomer un peu, mais non, ça ne veut pas zoomer à est. Pour les sacs, j'ai fait celui-là, la Reine des Neiges. Pareil, simple mais efficace. J'ai fait ce sac ratatouille un peu plus funky. Et j'ai fait ces oreilles réponses aussi, que j'aime bien. J'ai fait un pull aussi, un pull Elsa pour aller <rire> avec le giliana Et j'ai fait un haut ratatouille que j'aime beaucoup. Pareil, j'ai mis une petite poche et, et j'ai mis Rémi dedans. <rire> et enfin, j'ai fait une robe, un peu inspirée de la Reine des Neiges, mais... Sans que ce soit vraiment la reine des neiges non plus. <rire> je vais mettre mon pull. Euh, je vais mettre le pull Rémi, tiens. Par contre, je veux pas de sac. Et je vais mettre un pantalon, vu le temps qu'il fait. Je vais garder mon chapeau pour me protéger de la pluie. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire Je vais essayer de trouver une aigle marine pour Ursula. Et il faut que je pêche les calamars aussi. On va d'abord aller chercher des aigles marines. Enfin, une aigle marine. Pas l'impression que c'est une aig marine, mais on va quand même se servir. <rire> Quel temps moche, c'est terrible. Même dans un jeu, c'est déprimant. Est-ce que je suis toujours mon bug sur la quête de Wally -E Ouais, ça me fait chier. Normalement, je devrais avoir 11 pièces de bricolage, mais ça me m'en compte que 3. Je veux pleurer. <rire> ouais Trop bien Bon, bah bleu, ça suffit. Je ne vais pas jouer très longtemps ce soir. Je n'ai pas une grande envie. Et puis demain, il faut que je me lève surtout. Demain, je vais chez l'ORL le matin. L'après-midi, j'ai un test Covid pour mon tournage. Et... Je dois aller voir mon ancien patron pour récupérer mes documents aussi. Et j'attends des nouvelles du tournage pour savoir comment on y va, parce que j'ai eu l'angoisse de prendre ma voiture, donc je ne l'ai pas prise. Sachant qu'ils ont dit qu'ils nous recontacteraient pour les transports, je me suis dit qu'il y avait peut-être avoir des trucs mis en place. Parce qu'en soit, c'est loin, mais je peux y aller en transport en commun. Sauf que, comme il faut y être à 6h 30 du matin le premier jour, je suis pas sûre d'avoir des transports. On va aller tenter la terre oubliée, pour trouver du calamar. Je vais en profiter pour acheter mes citrouilles et faire mes petites plantations avant de quitter le jeu. Ça va, Mickey Tu viens me juger Ah, il y a eu un bug, wesh, à la fin, là, m'arnaquez pas. Voilà. Ah yes, j'en ai un, ça y est. C'est pas un calamar, mais j'en voulais un, un beau droit, pour faire une recette. Qu'est-ce que tu m'offres, petit coffre Merci. Salut Christophe. Ah, j'ai encore eu un bug de... Oh non, mais j'en veux pas de ton marron, moi. Yes Cool, on va aller faire la potion pour madame. Et voilà. Tu es là, il était temps. Mm -hmm. Encore une fleur. Poser cette fleur, Madame. Ah mais c'est vrai, c'est dans le meuble. Oh, J'en ai marre de moi. Ah mais non, je peux pas là. On la voit pas. Ah enfin, bon. Ça te fait plaisir hein, après tout, voilà. Ça fait plaisir à Ursula. Oui. Je vais aller planter mes graines, ça ira bien. Bah tiens, je vais augmenter le niveau avec lui. Bien. Non, j'ai rien pour toi. Bon, sur ce, je pense que je vais vous laisser là parce que je vais juste faire ça et quitter le jeu. Donc, euh, le vlog octobre du jour va s'arrêter maintenant. J'espère que ça vous a plu et puis écoutez, hein, que vous n'êtes pas trop ennuyé. Je vous dis peut-être à demain ou après-demain pour le prochain vlog -tobre. Voilà, gros bisous, bonne soirée!